Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. <rire> J'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui dans cette petite vidéo, donc, euh, quel est votre signe jumeau. Je vous parle naturellement de votre signe jumeau. Enfin, énigme, c'est une énigme. Alors, je reprends donc euh, tout de suite, disons comme introduction, euh, ce livre, donc, « Tous les secrets de mon, votre signe » qui se trouve dans ma boutique, donc sur mon site euh, tarotdescinqsoleil.com. Alors, regardez, je vais vous lire l'introduction concernant, donc, le signe jumeau. « De nombreuses légendes populaires et les textes religieux de tout horizon font très souvent état d'un jumeau. L'astronomie cinéo aussi, elle nous parle d'univers jumeaux. <rire> Chaque signe astrologique possède aussi son jumeau. Un signe jumeau est la force mystérieuse qui apporte une cohérence en pensée, en parole ou en action. Un signe jumeau affine les qualités et stimule les points faibles du signe de naissance. Connaître le profil de son signe jumeau, c'est mieux comprendre quel outil utiliser pour canaliser et optimiser toutes les qualités de notre signe de naissance. Voilà, alors dans ce livre vous trouvez plein d'autres choses naturellement, nous y reviendrons tout à l'heure, mais là nous sommes, donc découvrons votre signe jumeau, et peut-être découvrons si votre ascendant est votre signe jumeau. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, dans un premier temps, mes amis, on va déjà recaler ce qu'on connaît. Voilà, ça c'est la roue astrologique avec les douze signes euh, du zodiaque. donc. Sachant que c'est comme ça que ça se positionne, quand le compteur est à zéro, c'est vraiment le plan initial voilà, hein, de la structure hein, donc du zodiaque. Donc on va du bélier, le taureau, les gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso et poisson. On est d'accord. Un signe. Euh, dans la roue est opposé à l'autre quand ils sont face à face voilà c'est tout simplement ça hein voilà c'est à dire qu'il se trouve dans la roue du zodiaque, room en face toujours en face celui-ci est en face celui-ci est en face voilà un signe qui est en face de l'autre il a toujours disons euh, la même euh, nature c'est à dire il peut être euh, euh, de nature masculine hein, feu et R, par exemple, ça c'est masculin, ou féminine, par exemple. Ça c'est aussi un, encore un exemple, j'ai mis ici parce que pour faire différent, mais voilà. Ici c'est un, un élément féminin, et là aussi c'est un élément féminin, féminin haut et féminin terre. Voilà. Quelque part, vous pouvez avoir un ascendant qui possède, disons, le même élément. Euh, féminin, s'entend, féminin. C'est-à-dire que le Capricorne, là, il est féminin terre, et vous pouvez être, euh, disons, avoir un ascendant qui est féminin euh, terre, par exemple, comme le taureau, ou un ascendant qui est féminin Eau, par exemple. Vous voyez, donc il y a une histoire, disons, euh, dans la vie, on a besoin euh, d'équilibre, de, de solide, et de liquide pour pouvoir, disons, construire quelque chose, c'est-à-dire d'idées et de réalité. Et chaque signe, quelque part, possède euh, une part de réalité et une part, naturellement, euh, d'un côté, disons, euh, idéal ou fictif. Les deux sont naturellement indispensables pour euh, euh, mener à bien un projet. Or on s'aperçoit qu'ici euh, il est fort possible que votre euh, votre votre signe, votre thème astral vous révèle que vous avez euh, beaucoup de choses disons dans le féminin euh, parce que votre ascendant, vous êtes euh, féminin en, en, en signe du zodiaque et que votre ascendant est aussi euh, du signe féminin là, il y a un petit truc de euh, vague, de lourd. Or, il faut savoir une chose, c'est que l'astrologie, donc, euh, au départ, telle qu'elle a été construite, euh, disons, nous donne, en plus de ça, un mode d'emploi euh, et nous venons avec ces outils naturellement, hein, euh, c'est un indicateur, hein, le, le, le signe du zodiaque est un indicateur. Hein. Euh, donc avec un, des, une complémentarité qui a été euh, ignorée et donc c'est le fameux signe jumeau qui lui justement récupère éventuellement, disons, ses lacunes. Apparemment, disons, inscrites dans votre zodiaque dans votre thème. Alors nous allons voir ça tout de suite. Avant euh, de vous montrer disons mon tableau. Je vais vous montrer un petit croquis. Comme ça, vous verrez. Vous pourrez même faire un arrêt sur image, si vous voulez, après. Voilà. Euh, attendez, oui. voir. Voilà. Alors... Là je l'ai calé, hein, vous voyez, hein. donc ça ressemble naturellement ce dessin à un croquis que vous connaissez certainement bien, j'en ai déjà parlé, c'est le Sastika, parce que c'est le, le, le schéma, on va dire, le plus simple naturellement pour vous, euh, pour montrer ça, voilà, c'est le croquis le plus simple, le plus simplifié qui puisse exister pour vous montrer où se trouve votre signe jumeau, euh, voilà. Alors là, je vais faire comme ça aussi. Et là, vous allez découvrir donc vos relations de votre signe jumeau. Comme le Balier, vous voyez, c'est un masculin. Son signe jumeau, maintenant, c'est un Poisson qui est féminin. Et nous allons voir. Je vais vous montrer maintenant la structure. Sur le tableau. Alors, euh, mes amis, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que Swastika, disons, c'est lié à quelque chose d'extrêmement, disons, horrible, parce que c'est un, un, un symbole qui a été repris euh, dernièrement, disons, euh, avec, euh, avec les nazis, donc c'est. Voilà. Mais. Donc, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce symbole, naturellement, il. il, il il a envahi la Terre depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, mais naturellement cette image extrêmement négative, disons, a fait que tout le monde a repoussé euh, ce symbole à juste titre. Hein. Je vais même vous raconter une histoire. Il y a des Indiens, il y a des, hein, quand ils ont appris donc, ce, ce, ce, ce, ce mouvement-là, Horrible. le meurtriers avaient pris ce symbole. Ils avaient des tas de poteries avec ce symbole de swastika. Ils ont cassé toute leur poterie, vous voyez. Euh, voilà comment ça s'est passé. Donc là, il faut aller vraiment un petit peu dans, dans l'histoire et vous verrez euh, que c'est ni plus ni moins, disons, euh, une reprise très malsaine d'un signe, symbole qui est absolument merveilleux, puisqu'il nous montre, disons, la marche du cosmos, l'équilibre du cosmos, alors oui, il y en a une qui va bah, comme ça et comme ça et tout, mais on n'en est pas là. Juste, on, on utilise, j'utilise, disons, ce support pour vous montrer euh, schématiquement où se trouve votre signe des jumeaux. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, vous voyez, euh, je vais effacer et on va revoir ça autrement. Euh, là aussi euh, vous voyez, l'ascendant il peut être de même nature, masculin voilà, c'est à dire air ou feu enfin bref, vous avez vu toutes ces choses là hein? donc maintenant qu'on est ok pour ça, je vais me faire un petit peu plus de place et puis je vais euh, effacer donc ces petites écritures là pouf qui sont inutile pour le moment. Alors, maintenant, je vais replacer ça tel que vous l'avez vu sur le croquis que je viens de vous montrer. D'accord C'est très simple. Alors, on a dit tout de suite, on enquille. Le poisson et l'ascendant, et pardon, le signe jumeau, donc, du bélier. Euh, ça, c'est un signe mutable. Ça, c'est un signe cardinal. Retenez bien ça <rire> Ensuite, on va repartir là sur les Gémeaux. vous voyez, lui, il est, les Gémeaux. c'est le jumeau donc du cancer, d'accord Bien, maintenant, on va repartir ici, la balance est le jumeau de la Vierge, d'accord à nouveau, on voit que Gémeaux, euh, les Gémeaux, le signe des Gémeaux, c'est un signe mutable qui est Gémeaux avec le Cancer qui est un cardinal. À chaque fois, là maintenant, à nouveau, mutable, Vierge avec cardinal, donc qui est la Balance. Là, il nous reste encore un mutable, Sagittaire, avec un cardinal qui est le Capricorne. Vous voyez Bien, maintenant, je vais faire comme ça. Ça, c'est un signe fixe. Ça, à nouveau, c'est un signe fixe. On va même, même, même les mettre. À, je vais les redescendre comme ça, peut-être. Plus à. Fixe et fixe, hein, voilà, ça c'est deux fixes, on va les descendre un petit peu, hein, si vous permettez, et ça naturellement, c'est à nouveau, un fixe, on va faire comme ça, on va glisser, je vais le glisser, vous avez vu comment j'ai fait, hein, tout simplement, et fixe, c'est-à-dire que voilà comment ça, comment ça se présente, un fixe est toujours jumeau avec un fixe. Un mutable est toujours jumeau avec un cardinal. C'est comme ça que c'est mis. Dans mon petit dessin, vous avez vu, vous pouvez le retrouver, disons, dans, dans ce swastika, Vous regarderez, disons, je, je vous le remontrerai. Vous voyez, là, dans le creux, vous voyez qu'il y a euh, les fameux points. Ces fameux points, vous allez les retrouver même, disons, sur des symboles qui sont inscrits, donc sur euh, des poteries ou euh, le Bouddha ou quoi que ce soit, disons. Vous avez quatre petits points, disons, à l'intérieur, disons, de, cette, de ce schéma. Eh bien, c'est euh, épuré, ça représente tout simplement ce tableau. Alors, il faut savoir une chose, qu'un signe fixe masculin, qui appartient, disons, à l'hémisphère nord, et jumeau avec son signe féminin qui appartient à l'hémisphère sud. Vous voyez, donc, le verso et le jumeau du taureau. Tout comme ici, le signe féminin scorpion est le jumeau, donc, du signe masculin, le lion. À nouveau, c'est cohérent. Vous voyez comment ça se passe Bien, alors, évidemment que l'un apporte à l'autre. Là, je vais reprendre par exemple ces mutables. Le signe du poisson, c'est toujours un côté, disons, extrêmement où euh, l'être se transforme et tout. Il y a un, un, un côté, disons, très méditatif. Vous voyez comment elle signe, disons, euh, généreux, euh, avec beaucoup d'analyse, beaucoup de sensibilité, médium, euh, Voilà. Évidemment que si ce signe a par euh, un, un, un signe jumeau qui est par exemple là, le cancer, à nouveau, vous regardez à nouveau à quel point, disons, quelque part, la personne peut arriver avec tellement d'eau. Bien, la correction est faite tout simplement par son signe jumeau qui est là, le bélier. Le bélier c'est un fonceur, il est téméraire, euh, il, est, il, il va de l'avance, c'est moi quelque part, il se positionne, il y a beaucoup d'ego et tout, ce qui fait que ça renforce le, le côté, disons, naturellement euh, flou, on va dire, mais extrêmement endurant, hein, donc euh, du poisson, mais naturellement à un moment donné, le poisson a besoin, disons, d'une aide supplémentaire que toujours, disons, prendre ses réserves sur lui-même. Et donc, ce fameux euh, signe euh, jumeau qui est le bélier donne ce coup de fouet où il s'impose, où il décide d'y aller, il est rapide, il est pour le changement, etc. etc. Et donc, cette euh, intrication euh, masculin-féminin selon la nature naturellement de chaque signe. Hein? Donc, ça porte mutuellement et rééquilibre la nature euh, euh, affichée de je suis euh, verso, je suis poisson, je suis... Voilà, exactement. Vous avez compris par rapport à ça. Donc, alors, dans ce livre, euh, donc, euh, tous les secrets de votre signe, je vais peut-être vous lire. Ah oui, parce que naturellement, le bélier, lui, va apporter, ici pour l'exemple, le bélier va apporter quelque chose au poisson euh, de spécifique. Hein? Mais le poisson, lui, il va apporter quelque chose de spécifique au bélier. Vous voyez Donc c'est vraiment un, un, un juste retour des choses. « Je te comble de ce que tu n'as pas. » de ce qui te manque. Et toi, elle chez toi, disons, dans l'autre signe jumeau, je prends, quelque part, c'est comme un espèce de cordon ombilical où on se renourrit de quelque chose, disons, qu'on n'a pas de façon à pouvoir rééquilibrer les forces. Dans ce livre, vous pouvez naturellement trouver bien d'autres choses que les signes jumeaux, mais on ne va pas en parler ici. Vous pouvez, disons, construire votre... Comment on est, euh, construire votre euh, excusez-moi votre profil astral avec des tas de données naturellement que je donne dans ce, dans ce livre, hein, y compris avec les signes jumeaux. Alors on va terminer euh, avec un petit, un petit truc. Tiens, euh, je, vais, je vais regarder euh, pour les Gémeaux par exemple. Hein. Alors euh, le signe jumeau, naturellement, on a vu que c'était le cancer. Hein. Alors, le cancer, il apporte aux très libres jumeaux un ancrage familial, un port d'attache, une certaine réserve dans leur façon d'agir et de communiquer. Le cancer apporte une densité sérieux pour étoffer cette incroyable énergie. Les jumeaux apprennent qu'il y a des lois de bon qui règlent la vie familiale et sociale. Il y a des limites à ne pas franchir. La liberté n'est pas synonyme de libertinage. La parole donnée n'est pas un simple outil de langage et le talent bien canalisé peut être autre chose qu'une représentation magistrale. Le cancer baigne les gémeaux dans un monde de réflexion et d'émotion. Ils sont alors envahis par ce fluide très féminin qui les submerge. Ils se tournent souvent vers des métiers artistiques où ils peuvent offrir la profondeur de leur incroyable talent. Voilà, ça c'était par exemple pour les Gémeaux et disons que m'apporte donc le cancer à moi, Gémeaux. Naturellement, chacun ici dans ce livre a son alter ego et tout et, et voilà. Eh bien, écoutez mes amis... Euh, voilà donc pour euh, ce petit décryptage donc de votre signe jumeau. Hein, tout simplement, comme ça, parce que j'en parle souvent, disons, dans mes vidéos. Petit euh, lapsus qui arrive, naturellement, parce que pour moi, disons, c'est très habituel d'utiliser euh, ce terme dans ma tête. Et, et voilà. Et c'est pour ça que j'ai repris naturellement mes cartes, parce que comme euh, je fais, disons, euh, euh, le, le taroscope de l'année en utilisant ces cartes, et vous les voyez sur le tapis, euh, comme ça, j'ai pensé que vous allez mieux pouvoir, disons, euh, les repérer, tout simplement. Eh bien, voilà mes amis, alors euh, si vous voulez en savoir plus, euh, ce livre est à votre disposition naturellement, en numérique, attention, hein, euh, sur euh, mon site euh, tarotdescinqsoleil.com. J'espère que cette petite vidéo aura calé certaines choses, voilà. et vous aura apporté, disons, une euh, bon, matière à réfléchir sur votre façon d'être, hein. Voilà. Au revoir. Merci. Et je vous like, comme toujours, les amis, je vous like. Merci beaucoup de votre présence.